Ça fait 22 ans que ça dure et c'est pas fini. Les hyper best de Maurice Radio Libre. Période 1994. C'est parti. Un jour, je vais me greffer un téléphone. Je vais t'appeler toute l'année, toutes les minutes pour te dire Allô. Allô, à un coup, c'est qu'est-ce que t'en penses à Un coup, c'est je sais que si. À chaque fois que tu croises un mec, tu le laisses parler, tu as l'impression que c'est un brillant. Parce que tout le monde sait faire. Et puis le soir tard dans les plumards, personne ne sait plus rien faire du tout. Personne ne sait plus rien faire, même pas dormir. Allô, le médecin T'as pas des cachetons Jusque là, j'ai vécu toute mon existence, sans toi, derrière toi, devant toi. Au-dessus de toi, au-dessous de toi. Mais j'ai jamais fait Halo. Je fais mon truc à moi. Il y a des moments où tu penses avoir une incidence. Tu n'es que passage comme d'autres sont passés. Il y en a eu des halos. On a eu des conseils. On a eu des grandes leçons. Mais où sont ces gens, dis-moi Bah Ils sont comme toi. Il bah, y a de la lumière, ils font Halo. Et le soir, ils sont en sueur. T'es un ci, t'es un là. Je sais pas combien de temps je vais supporter la comédie. Mais bah, un jour, c'est sûr, je prendrai mon baluchon. J'irai m'installer dans un endroit où il fait bon l'hiver Et même l'été. Continuerai à te regarder. Je t'écrirai peut-être des choses que tu liras. Je peux dire merde d'avance. T'auras sans doute des réactions. Mais c'est moi qui aurai le téléphone. C'est moi qui ferai allô. Et à chaque fois que j'aurai raccroché, je vais me marrer. T'en veux encore La suite, c'est dans la boutique. Ça fait 22 ans que ça dure. Et c'est pas fini. Les hyper best-of de Maurice Radio Libre période syndication. C'est parti ouais je crois que j'ai compris mais bah, tu fais ce que tu veux Pierre ouais, ouais, ouais, non mais oui oui non mais là c'est bon là je je sais c'est bon là je veux dire là j'ai les jetons qui m'a collé je ferme la porte à double tour ce soir c'est bon j'arrête tout là ah mais Pierre mais moi je veux pas te mettre les ah, non, non, mais, mais... c'est bon là tu veux peut-être pas mais là c'est bon quoi c'est terminé terminado là je veux non, simplement dit, te parler oh, oh, oh. de la réalité. Tu sais, Pierre, quand t'es un garçon comme moi et que tu me à à fortiori dans Paris la nuit, ouais. tu rends compte de tout, tu vois Moi, je moi des coups avec des petites frappes et des mecs qui regardent partout, qui sont obligés de se mettre contre le mur tellement ils ont peur. Et à certains moments, quand ça bouge un peu trop, bah, je m'éloigne de ces mecs-là pour pas prendre une balle perdue, tu vois Je vois. Bon, alors, attends, attends. Bon, j'arrête ça. Hé, hey, t'en veux encore La suite, c'est dans la boutique.